Je suis Louis Ciara, je suis psychiatre, psychanalyste, membre de l'Association Lacanienne Internationale. J'exerce en, en libéra depuis de nombreuses années et je suis actuellement médecin directeur d'un CMPP dans le Val-de-Marne. Retour sur la fonction paternelle dans la clinique contemporaine est mon second ouvrage. Il fait suite à Banlieue, point avancé de la clinique contemporaine. Euh, J'y reprends mes investigations sur la clinique contemporaine. Et euh, j'essaye de développer plus particulièrement dans cet ouvrage un point qui me semblait insuffisant dans l'ouvrage banlieue, à savoir la question de la fonction paternelle. Euh, pour.. Euh, mon hypothèse de départ est de m'appuyer sur ce que Lacan avait déjà indiqué en 1938 dans les complexes familiaux, à savoir qu'il y a un déclin social de l'imago paternel Il me semble que ce déclin qui aussi le déclin du patriarcat, euh, n'a fait que se renforcer et n'a fait que s'amplifier, au moins dans les sociétés occidentales, démocratiques et néolibérales comme, comme la nôtre. Euh, la question que pose mon ouvrage, c'est la question de, ce, du retentissement de ce déclin, à savoir, est-ce que la fonction paternelle est une fonction euh, qui se modifie Est-ce que c'est une fonction qui devient obsolète Ou ne peut-on la considérer comme une fonction intemporelle puisque nous sommes des êtres de parole et de langage, et, et, que, la, et que nous sommes assujettis, assujettis aux lois du langage. Mon hypothèse, c'est qu'au fond, les lois de la parole et du langage sont immuables. La fonction paternelle vient se greffer sur ces lois de la parole et du langage. Euh, pour répondre à ces questions, euh, je me suis appuyé sur, un, sur le fil conducteur que j'avais déjà adopté lors de mon, pour mon premier ouvrage, à savoir la différenciation entre phénomène, ce qui suppose variabilité des phénomènes, suivant les évolutions, et structure, à savoir, ça vient interroger justement la question de l'invariance des lois de la parole et du langage, de l'invariance des discours engagés, de l'invariance des structures cliniques qui s'y rattachent. Dans cet ouvrage, j'ai donc... Consacré un chapitre très important sur, que j que j qui est le titre de mon ouvrage, à savoir Retour sur la fonction paternelle. Euh, J'y reprends les élaborations successives de Freud et de Lacan. Euh, Freud nous a transmis l'idée euh, que, que, que le père euh, a un statut symbolique et laïque. Lacan a poursuivi le travail de Freud et euh, a avancé l'idée qu'il y avait un au-delà du père, à savoir la fonction paternelle, tout ceci à l'appui des, des élaborations logiques et topologiques. Et il a avancé un autre point, à savoir que la, la fonction paternelle est une fonction de nomination. Et dans cet ouvrage, j'ai proposé, euh, proposé que la fonction paternelle puisse être lue en, en deux temps logiques évidemment deux temps logiques articulés, à savoir un premier temps, celui de l'aliénation de l'infance, du petit enfant, de l'alignation au droit de la parole et du langage. Euh, c'est ce temps de la relation primaire, c'est aussi celui, celui de la transmission de ce que j'ai appelé du réel, du dire du père ou du tiers qui est en place de, de père. Euh, et le temps second, c'est celui, à propos en parler, phallique à savoir le temps de la sexuation, le temps de l'achèvement la, je dirais de la métaphore paternelle et aussi de la mise en place du symptôme. Euh, J'ai donc euh, essayé dans cet ouvrage de rendre compte de ma clinique euh, et en particulier à partir de trois observations, euh, trois observations euh, qui concerne des patients que j'ai situés dans des familles parentales, dans des familles actuelles, et qui m'ont permis de, euh, de reprendre à chaque fois les élaborations de Freud et de Lacan euh, et de les mettre au travail, pour essayer de vérifier l'invariance de la fonction paternelle, à savoir euh, que j'ai procédé ainsi, j'ai repris les notions d'invariant et d'invariance, euh, Comment euh, les appliquer et dans quelles limites dans le réel de la, de la clinique. Et euh, j'ai défendu l'idée euh, qu euh, que la fonction paternelle relève d'un principe d'invariance, euh, tout ceci articulé à la notion d'immanence, c'est-à-dire que j'ai supposé qu'il y avait un fondement logique premier à tout ce qui existe. C'est cette, euh, cette supposition qui m'a permis, de, de, dans cet ouvrage, à travers mes cas cliniques, d'interroger la notion d'invariance, euh, la validité de l'invariance, euh, à savoir que les transformations actuelles euh, auxquelles la société nous soumet ne sont, pas, ne sont pas de nature à modifier la fonction paternelle, bien que les transformations, les mutations en cours soient considérables. Euh, J'ai enfin conclu cet ouvrage sur deux suppositions, deux deux propositions, à savoir que, d'une part, c'est la question de la, du deuxième temps logique, celui de la fonction phallique, qui me paraît le plus significatif, le plus significatif du, du retentissement du déclin social du père dans la clinique contemporaine, et surtout, euh, j'ai fait l'hypothèse que, au fond, la question du père n'a jamais été aussi présente dans la mesure où je, je, je considère qu'elle fait de plus en plus symptômes dans le social. Euh, cet ouvrage, j'espère, va contribuer à enrichir un débat sur une question qui reste fondamentale pour la transmission de la clinique, pas simplement la clinique psychanalytique. Euh, il rend compte de, du, point de ma, du point où j'en suis de ma réflexion sur cette question de la fonction paternelle.